Bonjour Claire. Bonjour Anthony. Alors on est entré dans la période de, des résultats, de la publication des résultats des entreprises. Euh, Qu'est-ce que vous observez Eh bien effectivement Anthony, nous sommes entrés euh, en plein dans cette période où euh, tous les jours, on a quatre, 5 entreprises du portefeuille qui donnent leurs chiffres trimestriels, euh, donc les chiffres du premier trimestre 2018. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a euh, parfois un, de petits décalages. Sur euh, entre les prévisions des analystes, les prévisions des investisseurs et ce que publient les sociétés. Et ce dont on se rend compte, c'est que les investisseurs et le marché est assez nerveux, et je les qualifierais même d'un petit peu grognons. Euh, pourquoi Parce que euh, sur certains résultats qui, somme toute, sont en ligne, euh, oui. certaines sociétés décalent énormément, euh, baissent beaucoup, alors oui. que euh, l'effet dans la réalité est euh, assez assez faible. Comment vous l'expliquez, ça, que les, des sociétés, des cours décalent alors que les résultats sont, semblent satisfaisants Eh bien, écoutez, c'est un écart de perception entre du très court terme mmh. et une vision un peu plus long terme. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle la myopie des investisseurs, la myopie du marché qui va se concentrer sur un résultat trimestriel en oubliant les fondamentaux des entreprises et les actifs plus long terme qui font leur succès et leur business model et en particulier leurs clients. Euh, un bon exemple, si vous voulez, c'est euh, avec la Handelsbanken, donc cette grande banque suédoise très centrée sur ses clients, qui est la première dans toutes nos enquêtes de satisfaction dans les pays nordiques, au UK, aux Pays-Bas, et qui, en fait, hier, sur la publication de ses résultats, a perdu jusqu'à 7% en séance. Mmh. Alors même que euh, c'est une des banques les plus robustes d'Europe. D'accord. Et pourquoi et en... et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le dernier trimestre, sa rentabilité est ressortie de 3% inférieure à celle attendue par le marché. 3%. Ce mmh. qui, euh, qui lui fait encore un retour sur equity qui est supérieur à 12%. Donc qui est bien au-dessus des grandes banques européennes classiques que, que l'on connaît bien en France. Mais le marché a, a été très négatif et euh, a préféré regarder les risques, a préféré regarder le très court terme et a oublié que, euh, finalement, si ses clients euh, venaient, revenaient, c'est qu'ils étaient satisfaits. Et qu'ils euh, étaient satisfaits parce que les conseillers de la banken connaissent parfaitement leur activité, connaissent parfaitement les risques de leurs clients, leurs défauts, ce qui fait que, même sur le dernier trimestre, il y a seulement 0,03% des prêts de l'Arnold Banken qui ont fait défaut. D'accord. Donc au final, est-ce que ça représente des opportunités pour vous Ah oui, complètement. Parce que l'Arnold Banken est un leader de la satisfaction client. Elle a perdu près de 20% depuis ses plus, plus hauts. Et une journée comme hier représente une belle opportunité d'achat sur une belle valeur, solide, avec un très bel actif client. Merci beaucoup Claire. Merci Anthony.